Bienvenue dans la dernière vidéo de cette formation. Vous allez découvrir l'arme ultime pour résoudre les conflits parents-enfants. Il s'agit de la méthode gagnant-gagnant. Lorsqu'il s'agit de conflits récurrents, la méthode gagnant-gagnant est particulièrement recommandée. Votre enfant ne vous écoute pas, fait des crises, des caprices qui reviennent régulièrement et que vous appréhendez, alors utilisez la méthode gagnant-gagnant. Tout d'abord vous allez devoir vous mettre dans un total état de disponibilité et d'ouverture. Vous allez devoir prendre le temps de parler avec votre enfant. Et le sujet sera épineux. Vous n'aurez pas envie d'en parler. Vous allez devoir aller au-delà de votre appréhension. Suite à un problème, une dispute, une négociation qui a mal tourné, vous allez devoir attendre que le calme soit revenu pour proposer à votre enfant une séance de méthode gagnant-gagnant. Il s'agit de trouver ensemble une solution qui vous convienne à tous les deux. Pour cela, vous allez faire une liste avec votre enfant. Encouragez-le à donner ses propres idées. Cette liste doit répertorier toutes les idées, bonnes ou mauvaises, pas de jugement. Il y aura donc les vôtres et celles de votre enfant, mélangées. Enfin, vous allez devoir choisir ensemble la plus adaptée à vous deux. Et voilà, vous n'aurez plus qu'à conclure votre discussion en demandant on est bien d'accord Et votre enfant doit vous donner un oui franc qui marque son engagement. Pour pratiquer cette méthode gagnant-gagnant, c'est-à-dire pour entrer en communication avec votre enfant autour d'un problème qui fâche, il est naturellement recommandé d'utiliser toutes les techniques, tous les trucs, toutes les astuces que vous avez découvert au cours de cette formation. Maintenant, récapitulons les différentes étapes de la méthode gagnant-gagnant. Attendez un moment Calme, allez voir votre enfant. Résumez le problème sans l'accuser de quoi que ce soit. Proposez-lui la méthode gagnant-gagnant. Listez ensemble toutes les solutions imaginables à votre problème. Choisissez ensemble la meilleure solution pour vous deux. Concluez la séance par un « On est bien d'accord ?» Votre enfant doit vous donner un « Oui » franc. Dernier exercice de cette formation, mais qui est à pratiquer régulièrement, comme les autres exercices, bien entendu, et eh bien, la prochaine fois que vous voudrez résoudre un problème récurrent, tentez une séance de méthode gagnant-gagnant. Si le problème revient, refaites une nouvelle séance de méthode gagnant-gagnant dès que possible. Voilà, maintenant pour euh, achever cette euh, dernière vidéo, j'ai juste envie de vous dire, pratiquez, pratiquez, pratiquez.